C'est fluide, c'est beau. J'en suis très très content. Je suis emballé. Le bras mécanique en fait euh, apporte un petit plus pour, euh, pour le personnage qu'on n'avait pas auparavant. Le fait qu'on peut casser à tout moment le bras qu'on veut et que ça cancel n'importe quel coup, ça permet de nouvelles possibilités à Nero. Ça ouvre pas mal de possibilités, ça ouvre pas mal d'options. Euh, je dirais que mon préféré, c'était Gerbera qui permettait vraiment de, de danser autour du boss, danser autour des ennemis, c'était vraiment très dynamique euh, et ça fait un nouvel élément à apprendre. Euh, moi je trouve qu'il était plutôt abouti euh, graphiquement. Euh, le précédent était beaucoup plus dark, et là c'est beaucoup plus illuminé vu que c'est en extérieur. Euh, les monstres sont plutôt impressionnants. Il est plus moderne euh, grâce à ses graphismes, les animations euh, faciales sont euh, bluffantes. Dans, dans la cinématique, c'est vraiment euh, euh, incroyable. Pour un premier boss, il est, il est assez hard, mais, euh, mais très très prenant, très, très prenant. j'ai adoré. Ah oui, j'ai réussi à battre le boss, heureusement. En tant que hardcore gamer, évidemment, j'ai le boss dès le premier essai. C'est un, un jeu qui est hyper prenant, aussi bien au niveau du gameplay qu'au niveau de l'histoire. C'est une histoire très prenante, c'est des, des personnages super attachants. Et euh, moi, personnellement, je le recommande à 100%.